D'où me vient l'idée d'écrire un livre sur Barbet Ça tient probablement au fait que, euh, quand on s'intéresse un peu à l'histoire politique et beaucoup à la littérature, euh, Barbet, son œuvre, sa vie, sont euh, des observatoires extrêmement précieux, au sens où il couvre presque l'intégralité du 19e siècle. Il est né en 1808, il meurt en 1889, donc il traverse deux empires, une restauration, euh, une monarchie euh, euh, constitutionnel, une monarchie modérée et puis de république et donc ça fait de lui euh, comment dire un, un, un détour par lequel on peut étudier l'évolution politique de la France et puis sur le plan littéraire euh, après avoir beaucoup lu barbet et avoir lu les différents Barbès les pistoliers le nouveliste le romancier on se rend compte que euh, il est aussi emblématique de l'évolution de la littérature française ou en tout cas son œuvre se laisse imprégner de euh, la littérature du 17e du 18e siècle et va avoir un rôle déterminant sur la littérature du 19e du 20e et du 21e siècle au sens où il est très inspiré euh, par les auteurs du 17e siècle euh, d'ailleurs dans l'admiration comme dans la répulsion il est euh, une sorte de condensé de littérature française euh, Saint-Simon, Pascal, La Rochefoucauld vont l'influencer. Euh, quand on s'intéresse au XVIIIe siècle, il va euh, exécrer justement tous les euh, les relais de l'universalisme du rationalisme Voltaire Rousseau etc et donc il va les exécrer mais il va quand même souvent en parler au 19e siècle il a des ennemis formidables euh, avec lesquels il entretient des relations ambivalentes euh, Zola par exemple Flaubert Hugo qui va critiquer avec beaucoup de virulence et en même temps il est admiré par les écrivains de la fin du siècle comme Huysmans comme Blois et puis quand on regarde le 20e c'est ce qui me semblait intéressant s'agissant d'un auteur qui finalement est pas vraiment connu parce qu'à l'école on le lit peu on lit beaucoup balzac on lit beaucoup hugo on lit beaucoup zola barbet d'orvis souffre sans doute aussi d'avoir été euh, mis de côté parce que euh, trop radical trop outrancier catholique intransigeant réactionnaire assumé etc et en même temps il annonce euh, deux grands génies du roman au 20e siècle au sens où il est un romancier de la mémoire et proust lui rendra hommage au sens où il est un pamphlétaire euh, dont, dont, dont l'œuvre et l'œuvre critique en particulier est marqué par beaucoup de d'excès, d'hyperbole, d'outrance, et donc on peut dire que de ce point de vue-là, il inspire un peu Louis-Ferdinand Céline. Et puis, quand on regarde les écrivains du, du 21e siècle, un auteur comme, comme, comme Houellebecq, qui a de fait une fascination pour des auteurs de la décadence, Huisman, Émir Bourges, etc., et eh bah ben, probablement se laisse influencer par Barbet euh, de Réveillé. Donc, en fait, autour de lui, il euh, y a matière à observer euh, les lettres françaises, euh, et même si. Il n'apparaît pas toujours dans les manuels, dans les, euh, dans les livres d'histoire littéraire comme une figure majeure. Il l'est presque en creux. Alors, Barbet insolite, euh, Barbet inclassable, ça fait partie euh, finalement des, euh, des lieux communs, au sens où on a toujours dit qu'il était difficile de le classer. Euh, tout en l'associant toujours à, à des clichés. On a dit que Barbet était réactionnaire, on a dit qu'il était catholique intransigeant, on a dit qu'il était, ça fait partie aussi des images d'Epinal, une espèce de dandy excentrique flamboyant. Et ce qui est riche avec ce personnage, et je parle bien de personnage parce que Barbet est un auteur, c'est un homme, mais c'est un personnage qui joue un rôle, euh, qui euh, a une attitude, qui a un style, qui a une manière, euh, parfois surjouée, parfois plus modérée. Et en fait, il est tout ça, le catholique le dandy, le réactionnaire, mais d'abord il n'a pas toujours été ça. Il y a un Barbet libéral dans sa jeunesse qu'on a totalement oublié, il y a un Barbet de son propre témoignage, mais on peut imaginer qu'il est déjà dans un rôle débauché, donc totalement euh, au marge de la religion et de tous les préceptes qu'il va ardemment professer plus tard. Euh, et puis, il y a un Barbet aussi qui, sur le plan politique, va beaucoup évoluer, parce qu'on dit souvent c'est un monarchiste, etc., euh, un ultramontain sur le plan religieux. En fait, euh, à un moment donné, il, au moment de l'Empire et de la proclamation du Second Empire, bah, il devient presque Bonapartiste. Donc, Barbet, ce qui m'a semblé intéressant, et en fait c'est en le lisant d'abord, avant même de lire des monographies ou des biographies qui lui, qui lui sont consacrées, qu'on s'en rend compte, est beaucoup plus complexe que tous les clichés auxquels on l'a réduit et en même temps si tous ces clichés là ou si euh, toutes ces étiquettes là sont justes elles le sont à un certain moment de son existence et ça tient aussi au fait qu'il a eu une vie extrêmement longue on l'a dit 1808 1889 donc il a eu le temps euh, d'évoluer alors évidemment euh, les rêveries de barbet c'est pas une biographie c'est pas une étude c'est pas du tout un travail académique c'est un écrivain qui évoque un autre écrivain un lecteur surtout qui évoque un, un, un lecteur et donc son évolution euh, son caractère ici aussi extrêmement hybride, euh, il apparaît moins dans les, dans les recherches euh, de, de, de, de livres spécialisés sur Barbet que dans son œuvre. Et donc euh, il est pluriel parce qu'il est pistolier, parce qu'il est euh, romancier, parce qu'il est critique aussi, et on le voit évoluer. Euh, donc il faut le lire d'abord pour le comprendre et pour comprendre sa complexité. Alors pourquoi ce titre Pourquoi euh, le, la digression et la promenade Probablement En hommage aussi à la manière qu'à Barbet d'écrire, euh, le titre a une histoire. Euh, je voulais à l'origine intituler ce, ce texte euh, L'art du ricochet en référence à l'une des euh, au titre originel de, de, du, du recueil de nouvelles le plus connu de Barbet, les diaboliques. Euh, les diaboliques devaient initialement s'intituler Ricochet de conversation, probablement parce que le ricochet symbolise parfaitement euh, le style de Barbet qui est fait de à la fois d'élan de rebond de courbe euh, et Barbet quand il met en scène euh, ses personnages je parle du Barbet noveliste ou romancier euh, euh, a toujours recours à des récits enchâssés, il passe du Coq à l'âne, il évoque un sujet, puis cet sujet emmène à un autre sujet. Et j'ai voulu aussi, probablement parce que je pense comme ça, j'ai une pensée à tiroir, mais j'ai aussi beaucoup de goût pour les romanciers à tiroir. Euh, Diderot, par exemple, le, le, le, le euh, Jacques le Fataliste est construit comme ça. Et chez Barbet, il y a aussi euh, euh, cet art de la digression, du vagabondage, de la promenade qui permet d'une certaine manière aussi à partir d'un sujet, et eh ben de suivre un chemin de traverse ou une ramification qui va nous mener ailleurs et c'est précisément de cette manière quand on quitte les, les, les routes principales ou les autoroutes eh ben qu'on arrive à découvrir des angles morts euh, exploiter des sujets qui n'avaient jamais été vus ou jamais vus de cette manière là donc euh, ce roman il est il est pensé comme une manière c'est pas un roman d'ailleurs c'est un récit euh, ou un essai il est plus pensé comme une manière ben, voilà, d'explorer euh, des, des chemins un peu latéraux et, et, et pas très connus.